tout le monde, est à la sapiens, J'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir l'incroyable, le magnifique et surtout le surprenant deck Hitmonkey. Alors Hitmonkey, c'est tout simplement la euh, nouvelle carte du euh, Season Pass. C'est euh, cette carte-là Voilà pour 2 mana, 0 de puissance et en effet révélé, elle va, ga elle va gagner pardon euh, puissance plus 2 pour chaque autre carte que vous avez jouée pendant ce tour. Alors il y a plein de choses à savoir autour de la carte, il y a plein de decks. Je trouve que c'est une carte qui est absolument excellente dans le Season Pass, peut-être la plus intéressante dans le season pass parce qu'elle répond aux trois critères qui pour moi sont clés euh, dans euh, on va dire pour euh, caractériser une carte du season pass c'est à la fois une carte qui va être euh, une carte de deck building c'est-à-dire euh, elle peut être jouée dans plein plein de decks donc ça c'est très très important c'est également une carte forte c'est-à-dire une carte qui va avoir une vraie puissance alors il y a souvent des cartes qui peuvent être jouées dans plein de decks mais finalement là c'est à la fois une carte puissante à la fois une carte de deck building donc ça c'est les deux choses importantes et la troisième c'est que c'est une carte qui est facile à contrer ça peut prendre un wave euh, sur la fin et finalement, on ne va pas pouvoir jouer beaucoup de cartes. On peut prendre des Sandman, ça peut prendre Lich. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui, à la fois, peut être très forte, peut être beaucoup jouée. Donc ça, c'est cool. Et en même temps, c'est une carte qui est, entre guillemets, facilement contrable. En tout cas, il y a des cartes dans la méta et des cartes qui sont au demeurant euh, jouées. Euh, donc voilà, ça permet évidemment d'avoir une carte euh, cool, mais euh, pas déséquilibrée. Euh, ce qui n'était pas le cas, évidemment, du Surfer, du Zabou, etc. Alors, je vais vous montrer euh, le deck. En gros, comme ça, pour ceux qui sont sur euh, téléphone. Alors cette liste-là, euh, c'est Wonder qui me l'a euh, qui me l'a donné. Alors c'est un viewer euh, qui est souvent là sur mes euh, streams euh, Twitch. C'est tout simplement un des meilleurs joueurs français. Je pense clairement. Euh je ne dis pas ça pour le faire plaisir mais je pense que ça fait clairement partie des 3-4 meilleurs joueurs français et cette liste au début il me dit bah tiens fichou j'ai essayé plein plein de decks euh, avec Hitmonkey d'ailleurs demain il y aura aussi une autre euh, vidéo sur Hitmonkey mais avec un autre deck très intéressant pour moi il y a vraiment deux decks qui pour le moment sont peut-être les plus intéressants et celui-là en, en fait partie voilà il me donne la liste je regarde je dis ouais bon ok je vais tester ça a l'air un peu bizarre mais pourquoi pas et en fait je commençais à jouer le deck et en fait juste trop fort à chaque fois le, le, deck, est le, le deck est stable le deck est méga puissant le deck est super surprenant Alors, alors on a un deck euh, basé sur la Moon Girl, donc elle va dupliquer notre main, l'idée c'est d'avoir deux Hitmonkeys, on a le Wong qui évidemment va très bien fonctionner avec le Hitmonkey et avec l'Iron Earth, la Serra pour avoir des tours un petit peu explosifs sur le tour 6, la Wasp pour justement bien équilibrer la Moon Girl, euh, qui permet aussi d'avoir un petit sort à zéro à la fin avec le Hitmonkey. Euh, qui peut être pas mal, le Zabou parce qu'on a quand même 2 euh, T4 dans le deck, le Mysterio qui fonctionne, qui fonctionne avec le Hitmonkey, c'est-à-dire que les 3 euh, créatures de Mysterio font finalement 3 euh, créatures pour Hitmonkey, ce qui est absolument euh, euh, incroyable, La, le Bishop également, alors si vous n'avez pas Zabu, vous pouvez mettre tout simplement Angela, ça marche très très bien, le petit Bast parce que finalement, euh, avec un deck comme ça, on est content d'avoir vraiment un surplus de boost, de stats tout simplement avec le Bast, The Hood qui marche bien avec le Wong qui marche bien, de manière générale, avec le Hit Monkey, etc. Enfin, voilà, la carte est extrêmement, extrêmement cool. Bah, ça marche bien avec Bishop dans l'absolu. Et le petit Iceman, voilà, la petite curve. Euh, on part tout de suite en game. Comme ça, vous voyez à quoi euh, ça ressemble. Hop, le petit decklis sur le côté. Donc, vraiment, le deck est incroyable. Gros, gros, gros coup de cœur pour la carte. Gros coup de cœur. Alors, je pense que on... c'est le genre de deck où on peut peut-être rajouter une Kitty Pride. Alors, je sais pas. Pour le moment, Kitty Pride n'est pas jouée. Elle a été retirée du jeu. Mais peut-être que ça peut avoir du sens. Euh... Est-ce qu'on bast T1 ou on iceman Je crois qu'on va bast T1. En fait, bast, il est intéressant à jouer maintenant. Parce que déjà, pour 2, je vais zabou. Et euh, accessoirement, vu qu'on est sous Attilan, euh, bah finalement, on va virer notre main. J'ai pas envie de récupérer un bast plus tard. Vous voyez l'idée Donc là, on va mettre le petit euh, zabou ici. Et on jouera euh, peut-être l'ironer sur T3. On verra. La psyloc, où il peut y avoir un Mister Négatif, mais s'il y a Mister Négative avec Attilan derrière, ça va piquer. Euh, écoutez, Bishop, c'est plutôt intéressant. On va jouer le Bishop ici. Euh, le Wong et le Hitmonkey, ça fait. Waouh. Wow. Là, ça, il fait la sortie du siècle. Hein. Parce qu'en plus, il pioche derrière euh, Mister Négative. Alors après, peut-être que sur Xavier, on peut vraiment faire un truc exceptionnel. Patriote et Khazar. En plus, il est pas si mal. Hein. Écoutez, on va se battre jusqu'au bout, mais là on est quand même dans la mouise. Le petit Iceman, ça mange pas de pain. Euh, plutôt à droite. Ouais. Bon là, il ne snap pas. Il est plutôt sympa avec nous. Plutôt bienveillant. Parce que sa sortie, elle est absolument exceptionnelle. Je pense que c'est tout simplement la meilleure sortie du jeu. Vraiment, hein je le pense. Je pense qu'on est vraiment là en face de la meilleure sortie du jeu vidéo. Parce que quand tu fais Mister T3 et. Ouais, non, tu peux pas mieux faire en fait. Mais bon. Il est sympa, il ne snap pas. On va rester dans cette game. On sait jamais. Non, si on sait. Mais. En plus, on n'a pas le. On n'a pas notre Wong. On n'a pas notre Hitmonkey. Donc nous, en plus. Et c'est dommage parce qu'à Attila, on avait une belle sortie avec ce petit bast et tout. Alors si vous n'avez pas Bast, ça affaiblit évidemment le deck. Mais euh, le deck est quand même euh, viable sans bast. Hein. Euh, bah, la carte clé, évidemment, c'est Hitmonkey. Enfin, c'est vraiment cette, cette toolbox de 3, quoi. C'est Hitmonkey, Wong, Moon Girl. J'ai presque envie de dire que Mysterio est. Également extrêmement important dans le deck. Les bases, c'est quand même le surplus de points intéressant. Bon, Et en plus on a rien. Euh, écoutez, on va pas lui faire l'affront de rester. On va tout simplement partir. Pas de souci. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas snap. Mais ça peut être une stratégie que moi je fais par exemple. Euh, parce que là nous sommes en début de saison. Si jamais... Euh, au lieu, ça évite de faire des concede un peu bêtes en fin de saison. En gros, on est tous d'accord. Je pense que quand on est infinite... Alors on n'a pas grand chose... Oh, alors ça c'est sacrément gourmand. Salut Toto. Euh, quand on est infinite, on a tout simplement euh, plus grand chose à faire. En tout cas dans le jeu, parfois on a moins envie de jouer. C'est con mais... Alors que... En soi, on sait que si on a un bon niveau, on va à un moment passer infinite, mais c'est vrai que quand on passe infinite, bah, on se dit bah, bah en fait euh, j'ai moins envie de jouer. Donc moi ce que je fais, à part si vous faites des tournois. Pour le coup, même infinite, bah il y a des tournois, on peut, on peut s'entraîner, etc. Mais c'est vrai que ceux qui ont que l'objectif de passer infinite dans l'absolu, ou qui ne font pas spécialement de tournois, bah, peut-être qu'ils peuvent à un moment euh, voilà, se tourner les pouces. Donc, moi je vous invite à ne pas snap. Par exemple, les deux premières semaines. Parce qu'en fait, si vous êtes plutôt bon, si vous avez des bons decks, si vous commencez à maîtriser le jeu, un peu quel que soit votre deck, vous allez passer une finie assez rapidement. Et c'est un peu dommage de passer une finie... Aux... Oh Il faut une marie, ça pique un peu quand même. Hein. Il faut une marie, ça pique un peu. Je crois que je vais bast. Je le fais maintenant, hein. Alors Bast fonctionne bien avec Mysterio, évidemment, ça fait 3 créatures à 3. Quoique, je le garde. Hein. Je vais piocher une carte, puis une deuxième. Ouais, c'est ok. Bon. C'est assez problématique, cette, euh, cette Typhoïde Marie, là, mine de rien. Même si là, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de stats. Ouais bon on est quand même 19 à droite, va falloir gagner à gauche, ce qui est une vraie possibilité. On va jouer la Serra ici. Ouais. Ouais ouais ça me plaît, ça me plaît. Euh, donc voilà, vous ne snappez pas, comme ça vous, vous montez lentement. Votre win rate peut être très bon mais votre average cube sera pas top. Voilà, si vous êtes un peu... Oh, oh. Bon, en vrai, en vrai de vrai, ça va être quoi le play ça va être le Mysterio ici. Ouais. Là, j'allais faire quand même un gros Hit Monkey. Hein, parce que Mysterio, vous voyez, ça me faisait 3 créas. Donc, je pouvais jouer Mysterio, ou Iceman, Hit monkey. On est d'accord, ça faisait 6. Donc, ça faisait 3. 4. 5, 6. 3, 4, 5. Donc, ça faisait 5. Donc, il était, ça faisait plus 10. Plus 10 fois 2, ça faisait plus 20. Plus 20, plus 3, ça faisait 23. C'est-à-dire que lui, il était à 23 de puissance. Sachant que j'aurais mis un Iceman à droite, un Mysterio à droite. Donc, à droite, j'avais quand même un peu de points. Ça aurait sûrement été suffisant, j'imagine. Sachant que le Bishop aurait pris des points aussi. Donc, a priori, là, j'aurais gagné la ligne du mid également. Et, euh, bah, évidemment, à gauche, j'aurais gagné. Sans le Wong. Bon, Camartage nous a, nous a évidemment euh, bien aidé. Donc, voilà. Euh, après, je vais quand même essayer dans cette vidéo... De euh, vous dire quand snapper et tout. Mais moi je vais pas snapper parce que sinon, voilà, encore une fois, je passe euh, infinite trop rapidement. Euh, sinon en un, en un jour ou en un jour et demi je passe infinite et après, euh, euh, bah c'est un peu dommage quoi. Donc j'aime bien monter crescendo et puis j'ai envie de monter mes deux comptes en même temps et faire comme euh, le défi à la con comme j'ai fait le mois dernier, c'est-à-dire passer infinite en même temps sur les deux comptes. Donc voilà. Mais si vous n'êtes pas certain de passer infinite à la fin de saison des snaps c'est les snaps en fait qui font monter hein. ça euh, bon euh, c'est vrai que je je l'ai peut-être pas dit mais ça me paraît relativement évident mais ah ça c'est très chiant pour nous Et oui ce sont les snaps qui vous font évidemment monter votre euh, votre classement hein. c'est pas euh, les victoires hein. clairement pas jotunaim jotunaim euh, ouais Ça va être compliqué. On va se prendre des starting du du Jotunheim Le bishop il va pas être si gros mais je pense qu'il faut quand même le jouer Bon, il joue Lockjaw à droite. Le problème c'est que lui il peut y aller sur le château Plunder Je pense qu'on va Wong ici Quoique Et au Wong on récupère un Wong en main On overdraw mais je pense qu'on s'en moque. On va récupérer le Wong en main Bon, en vrai s'il ramène des petites pierres à droite. Enfin, après je sais pas si il joue les pierres. Ouais, non, c'est une version tort c'est ça. Bon. Ça empêche que. Bitch. Ouais. Bon. Why not? Why not? C'est quand même complicado. De faire un truc dans ce style là. Et si je pioche mon Iron Earth, je fais de l'extrême magie. <rire> pas de la grande magie, de l'extrême magie. Par contre, bon, là, clairement, si ils snap, on s'en va. Hein. On, on, on serait parti même tour 1, hein, mais bon. Mais voilà. Peut-être que vos adversaires, c'est pas qu'ils sont en début de saison, c'est peut-être pas qu'ils sont mauvais en termes de snap, c'est peut-être qu'ils font cette stratégie. Alors, je sais pas, peut-être je me... Peut-être j'ai une connerie, et personne ne fait ça, mais... Bah, je pense que ça me paraît assez cohérent de ne pas snapper en début de saison si on a un bon niveau, quoi. On va dire si on était infinite la saison passée. En vrai euh, j'ai envie de tester hein. Franchement cet Iron Earth double Wong euh, c'est rigolo hein. Let's go On essaye Oh pétard Est-ce qu'il n'y aurait pas de la méchanceté chez mon adversaire Pas bah, GG Euh attendez Pas forcément GG Parce qu'en vrai je peux gagner à gauche Non à droite il a trop on ne peut pas gagner au mid. Ouais, bon le Magneto euh, nous a fait perdre. Ah c'est dommage, il y avait un. Parce que là, c'était quand même wong plus wong. Euh... Je crois que ça fait x4 hein, si je dis pas de bêtises. Ça double et ça redouble. C'est un peu comme le Unslow. Donc là, ça aurait je, je Je crois pas dire de conneries, mais je crois que ça fonctionne, hein, le double wong. Et je crois que c'est x4. C'est pas genre plus 1, c'est pas x2 plus 1. Ah dommage. Bon le Magneto, on sait que c'est une bonne carte. Oh, très belle main. Bah là, par exemple, on peut snap, je pense. Main extrêmement, extrêmement puissante. Alors, le Wong, en général, il a pas. C'est l'avantage de ce deck, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses derrière Wong. Donc, parfois, il y a des lieux un peu chiants. On va mettre une créa ou deux créas sur ici, deux créas ici, deux créas ici. Et en fait, on peut quand même juste Wong et Iron Earth ou Hit Monkey derrière. Ok, une version pierre. Enfin, une version Thanos plutôt. Euh. The Hood ici, Iceman ici, tranquillement, le Hit Monkey on arrivera dans tous les cas à le faire, on, on ne panique pas, il y aura des Mysterio, il y aura peut-être des Moon Girls. donc voilà, on essaye quand même de jouer un petit peu curvé, et parfois on va même gagner avec des petits Hit Monkey, hein. il n'y a pas besoin de faire, bon, déjà il est 3 de base, alors ça c'est, les effets continus sont doublés, donc ça c'est cool, donc on va essayer d'équilibrer. On considère que Wong, hitmonkey ça fait gagner une ligne, vous voyez. C'est un peu comme ce qu on, quand on joue avec, avec Serra Control. Angela sur une ligne, c'est 6 points, Bishop sur une ligne, c'est entre 7 et 9. Et donc, vous voyez, on ne met pas les deux sur la même ligne, ce sont des cartes de puissance. Bah là c'est un peu pareil, le Bishop, on va pas le mettre sur la même ligne que Wong, euh, parce que finalement il génère beaucoup de puissance. Et le Wong aussi. Alors là on peut prendre le Lish. toujours un peu problématique. Là on peut perdre aussi sur Xavier. Mister négative. Est-ce que ça change quelque chose Je pense que c'est plutôt bien pour nous, j'imagine. Je pense que c'est plutôt bien pour nous. Bah Son leash, euh, il coûte 3 mana, quoi. Et à part ça, euh, ou son Blue Marvel, il coûte euh, ou son Dino. Le Killmonger qui est joué maintenant. Ouais. faut pas qu'il y ait leash sous, euh, kill... sous Lockjaw. Odin. Ok. Donc, est-ce qu'on part maintenant en combo Le problème c'est que.. Si on prend liche, on a perdu. On peut prendre Lish. Le il joue Odin, il joue Lish. Le je pars maintenant en combo, je prends Chang-Chi. Passe juste. Je joue Zabu. Je joue juste à bout. Bon, un peu risqué. Allez, on prend le risque. De toute façon, je pense que je perds si... Bon, l'avantage, c'est qu'il a joué deux cartes. Ça peut être intéressant. Wave. Wave ouais, est un peu chiante. Chavez. Et la stone. Bon. Le Joe Jotunheim. Bon, a priori, à droite... C'est pas pour nous. Le Chang-Chi. Écoutez, on a perdu, je pense. Après, on a quand même des points ici, des points là. Euh... On peut quand même. Eh en vrai, Iron Earth, c'est quand même pas mal. Hein. Je que ça suffit. Ça va faire plus 4 ici, plus 5. Et là, beaucoup aussi. En vrai, ça dépend où il va. Je pense que je vais tenter quand même. Genre s'il va à gauche, après il a 8 de retard à gauche. Dans ce cas-là, il faudrait faire ça. Après, il peut avoir des... C'est quoi ces grosses créas Ah, c'est dur. Hein ah, et la wave est chiante. Moi, je pense que j'ai perdu... Alors là il faut concede, mais bon en vidéo je ne concede pas, comme ça ça permet euh, accessoirement aussi de perdre. Euh, perdre c'est pas si mal pour euh, justement ne pas passer une finite trop tôt. Encore une fois, il y a cette angoisse de passer une finite un peu tôt. Ah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah ça nous met à 13. Sachant qu'au mi... Ah on est pas loin Vous voyez on, on est vraiment pas loin. C'est intéressant ce spot. En fait on perd parce que... On... Le Wong a été boosté deux fois. Il a pris deux stats de Iron S'il prend qu'une stat, on gagne. Parce que ça veut dire que Zabou à gauche, ça prend un peu plus. Bon, ça se joue pas à grand chose. Donc, euh, mais il fallait quand même partir. Vous voyez, en fait, notre probabilité. On pouvait gagner. Vous voyez, on le voit ici avec Doom. On peut gagner. Mais en fait, notre probabilité de perdre, elle est quand même assez importante. Donc, là, c'est une probabilité où il faut partir. Mais, encore une fois, si vous êtes début de saison. Restez, essayez de perdre un maximum de points et essayez de stagner entre guillemets, c'est-à-dire avoir un bon win rate mais avoir un average cube pas bon, ce qui vous permet de d'appréhender la saison dans son entièreté. Alors c'est un peu bizarre de vous dire ça, mais, mais j'imagine que si vous regardez les vidéos, si vous êtes un peu assidu sur euh, euh, la maîtrise des decks, etc., je pense que votre niveau doit être pas mal à, à l'heure actuelle, quelle que soit votre collection d'ailleurs, euh, et, euh, et normalement, voilà, le, le... Passer infinite ou être pas loin d'infinite, normalement ça devrait être bien pour... Ça devrait être... Je dirais pas extrêmement compliqué pour vous. En tout cas faisable. C'est toujours compliqué mais faisable. Bon la main est horrible. La main est vraiment horrible. Ouais la main est assez horrible. Hein. On commence à jouer T3. Le cosmo sur Xavier, on s'en fout un peu. Bon, ça va dépend... En vrai ça dépend beaucoup de, de Xavier. Bon c'est le lieu du jour. Hein. Le Falcon. Et le Ronan. Ah bah Ronan c'est pas mal. Pour le coup. Ronan c'est pas mal. C'est mieux que Falcon en tout cas. On va faire ça et ça. C'est pas mal comme play. Ouais, il snap, mais on n'est pas si mal en vrai. Euh, on a un peu de points à droite. On, a, euh, on peut piocher Hitmonkey Wong. On peut piocher Hitmonkey au prochain tour et faire tout de suite Moon Girl, sachant qu'on a Mysterio. On a des spots qui sont assez intéressants. Euh, J'ai pas passé, pardon. Bye bad. Le Zabou. chouri. Ok, bon, standard. Le Iron Earth. Donc, on va Serra ici. Bon, en termes de points, euh, en fait, il, il a Snap parce qu'il a Cosmo et Armor. Donc, en fait, il a deux énormes créas. Et ça, c'est très intéressant. Alors, j'espère qu'on va le voir dans cette vidéo. Mais on, normalement, des Chouris 0, il n'y en a pas beaucoup en début de saison. Donc, peut-être qu'on va pas le voir. Mais ce deck-là... Il est extrêmement fort contre Shuri Zero. Parce qu'en fait, il fait plus de points. Le Hitmonkey, il détruit une ligne de crâne, quoi. Après, peut-être qu'on ne le verra pas dans cette vidéo. Et ce serait bien dommage. On va faire un truc comme ça. Je ne sais pas si ça va suffire, mais en tout cas, on bombarde. Let's go on fait des points un peu partout. Hein. Le Bishop il grossit. Le... L'Ironer c'est gourmand. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Le Tasmaster qui copie un 12 mais qui fait qu'il est quand même derrière. Et au mid il est large derrière. Là s'il va à gauche on gagne à droite on gagne au mid. Donc euh, voilà, simple, efficace. Alors le Renan nous a un peu aidé, mais finalement son Cosmo, c'est pas mal aussi pour lui. Là finalement, on a loupé un, un proc de Mysterio parce que... Ben, il y a ce Cosmo, finalement, il ne peut pas au Wong à droite. Alors peut-être que mon Zabou, j'aurais dû le mettre à droite dans ce cas-là, cas mais vous voyez... Et là, vous ne pouvez pas dire, ouais, mais il n'a pas fait euh, Shuri, Crane, Taskmaster. Bah ouais, mais le deck, il fait pas tout le temps Shuri, Taskmaster. Il a fait quand même Shuri... Déjà, il a fait une cœur et en fait, il a eu la sortie parfaite. Ou la pratiquement la sortie parfaite avec T1, T2, T3, T4, T5, T6. Sauf qu'on l'a battu juste avec un Wong Ironers Runners et finalement, un espèce de, de une, une, une tempo avec le Bast, le Mysterio, etc. Bon, je suis assez content de cette game parce que vous voyez, sans le Hitmonkey, on a déjà fait des belles choses. Et évidemment, avec Hitmonkey, le Wong Hitmonkey, j'espère vous le montrer dans cette vidéo, mais Wong Hitmonkey, ça monte vite à 20, à 30. J'ai monté un Hitmonkey à 52. Évidemment on était sur Camartage. Non, j'étais pas sur Camartage mais j'avais double Wong. Bref. En tout cas on peut monter jusqu'à 52. Alors ça c'est pas mal pour nous. Quoique. J'aimerais bien le récupérer au prochain tour. Timestone. Voilà. Je pense que je vais pas le récupérer au prochain tour. Parce que là avec la space, en moins de top decay un truc. Il y a des trucs jouables. Je une carte. Ah, a priori, on va avoir le raft tous les deux, normalement. Iron Earth. Ah non Bon. Il ne pas. Est-ce grave J'ai pas envie de copier double Wasp. Comme ça, je copie double Wong, double Iron Earth. Donc là, prends ton raft. Par contre, il a perdu le raft. Vous voyez, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, le gars, il a quand même perdu le raft. Alors il a bourriné comme un bœuf. Ah non il a pas perdu le rapt. J'allais dire, s'il joue la version Death Skillmonger, il se met vraiment pas mal. Écoutez un petit Icemine sur Wong. C'est jamais euh, dégueu. C'est jamais dégueu. Euh. Quoi que, Peut-être. Ah je sais pas Je peux pas revenir en arrière. Peut-être qu'il fallait. Ah je sais pas en vrai. Ah, le truc c'est que Grand Central ça va virer une carte de la main dans tous les cas. Ah, non je pense c'est ok. Faut lui pourrir sa main, sachant qu'on est pas si mal là. voyez, on arrive à quand même à avoir une tempo. Ouais, le wave, ok. Cool. Bon. Pas dégueu. Euh. Écoutez, on va wong ici. Bon, bah Earth euh, à droite il va taper. Hein. <rire> Moi je vous le dis. Hein. Earth à droite il va taper. Death, Leech. Bon, bah écoutez, il va pas taper. Va falloir qu'on top deck euh, Hitmonkey, on a gagné. I. Et... Ouais. Quoi qu'on gagne qu'à droite. Hein. Ah dommage. Ouais, le Lich nous fait perdre. Ah dommage. Bon voilà. C'est ce que je disais dans, dans l'introduction de la. Ouais, GG. Euh. C'est ce que je disais dans l'introduction de la vidéo. C'est que... Il y a évidemment des decks dans la méta qui peuvent nous contrer. Des decks qui vont jouer... Alors des decks qui jouent Sandman, il n'y en a qu'un. C'est le deck Electro. Euh... Et après, vous avez... Euh... Mais ça reste un bon deck. C'est un des, un, un des meilleurs decks pool 3. On va dire top 2 des meilleurs decks pool 3. Quand je dis pool 3, c'est euh, entre guillemets des decks sans pool 4 et 5. Donc... Euh... Très plébiscité par les joueurs bon, Moi je joue beaucoup d'ailleurs Et avec lequel je suis passé infini euh, On va le jouer curvé ça Boom. Et vous avez euh, évidemment Lish Qui est joué dans les, les versions de Thanos Thanos qui est un deck qui revient bien hein, de plus en plus Pour le coup Alors je pense pas qu'il enfin, Snap avec une main comme ça Quoique Et on va snapper Même si on a Krakoa, C'est pas si grave euh, je sais plus ce que j'allais dire Donc voilà Carte très forte Beaucoup de potentiel Mais évidemment peut être contrée Et heureusement Bon ça peut se jouer là C'est cool hein J'adore ce lieu moi. Bon, Il est full RNG mais Il peut nous faire perdre instant aussi Medusa bon, On est un petit peu devant mais bah, incroyable. On va mettre le Wong. Euh, remarque, non, le Wong à droite on a dit. <rire> le Wong sur la ligne on a le moins de points. Bon, Krakoa peut jouer Serra. Là, vous voyez, typiquement, on a gagné avec notre main. Mais il y a Krakoa, donc en vrai, on peut perdre. D'ailleurs, euh, vu qu'on a un deck un peu combo, on va peut-être qu'on va sûrement perdre. Mais ah, il fait le 8 Monkey maintenant, intéressant. Il a peur. En fait, il a peur de cette Krakoa. Ouais. Bon. En plus, ça s'est mal mis. Bon, je vais pas abandonner parce que c'est euh, si c'est horrible pour nous, c'est horrible pour lui. Et on a quand même un Ironer sur la fin. Qui sera pas mal. Genre Bast, par exemple. Waouh, re... wow, Bast, il a contrôlé ou quoi son Bast Bon, après, à gauche, on a gagné. Hein. Le Hitmonkey voit tout. C'est-à-dire que c'est comme Rose Bane. Hitmonkey, il n'y a pas besoin de le jouer après. Hitmonkey, c'est pour chaque carte que vous avez joué ce tour. Donc, si vous commencez par Hitmonkey, puis carte, carte, carte, les cartes que vous jouez après sont considérées comme étant jouées. Ça, c'est important. Je ne l'ai pas dit, mais voilà. Bah Écoutez, je pense qu'il a gagné sur ce, cette luck. Il a vraiment lucké, là. Sans, sans blaguer, il a vraiment lucké sur ce beast. Hein. C'est incroyable, hein. Bon, je vais quand même jouer. On joue jusqu'au bout. On joue jusqu'au bout. Mais là, il faut abandonner. Voilà. Je le redis. Important. Hein. J'essaye quand même. Le but des vidéos, c'est de vous faire progresser. Bon, de vous faire passer du bon temps, mais aussi de vous faire progresser. Donc, euh, voilà. Là, il faut abandonner. En vrai, euh... bon, je gagne, mais c'est pas parce que je gagne qu'il fallait pas abandonner, vous voyez. C'est fameux résultat oriented. Ça m'arrive un peu trop souvent en vidéo en ce moment où je vous dis il faut partir ou alors là j'ai perdu mais je laisse des points à l'adversaire et en fait je gagne à la fin. Mais euh... là, franchement, je suis convaincu qu'il faut partir. C'est vraiment. On a eu un peu de chance sur l'Iron Earth. C'était <rire> vraiment très bizarre là, mais bon. Je ne vais pas la gagner souvent cette partie pense. Ou je pense je, Peut-être je, que je Comment dire Je surcote mes adversaires Entre guillemets ou leur, euh, leur ligne de play Je surévalue leur ligne de play euh, Dimension noire c'est pas mal pour nous En vrai si on a un Wong euh, Ça c'est gourmand Ah le scorpion ça fait toujours mal Zabou. Oh, le Zabou est cool. On a la Moon Girl. Ouais je pense qu'on peut snap. Je pense qu'on peut snap. Zav. Remarque, on snap avant que Zav, mais c'est ça qui est drôle. Oh, Swordmaster, c'est jamais bon pour lui. Il a perdu sa carte clé. Et nous, on a un hélico arrière. <rire> ça chatte du bourre-palette. Bon. Moon Girl là. Ça revient au même, hein. Moon Girl là. Euh, à gauche. En termes de points, c'est un peu chiant. Ou alors je fais Wong, Serra. Wong ici. Serra into Iron Earth, Monkey, plus d'autres choses. Et je joue pas avec double Wong. Parce qu'en fait, on peut pas jouer avec double Wong. Si on, fait moon... si on fait Moon Girl, on va faire un Wong. Et en fait, on aura juste double hit Monkey, mais... <coughs> Alors, je vais faire ça. Ah. Ça lui donne une target, alors que normalement, il n'en a pas. J'avoue que ça peut être un peu problématique. peut peut-être Girl en vrai, là. Non. Je vais Serra à gauche. On serra à droite. Serra à gauche. Essaye de passer, donc il peut y avoir euh, Shihulk. Là, on a quand même pas mal de points. On a le bishop ici. l'ironers, euh, Bishop. Moon Girl là. Ça là. Euh, non, euh, non j'ai pas les manas. C'est plutôt ça. Euh, ça ici. Ça. Ça à la toute fin. L'idée c'est que le Wong le Wong, ne chope pas euh, manquait évidemment. Bon, je sais pas si ça va suffire. C'est un peu ric-rac. Il décide de partir. Il a peur de cette dimension. Mais on faisait quand même beaucoup de choses. Hein. Bah Typiquement, on a joué combien 1, 2, 3. Donc ça faisait 6. Donc lui, il aurait été à 11 points. Euh, ouais, c'est ça, à 12. 12 moins 1. Donc 11 points. Réfléchir, mais c'est bien ça. 11 points, ouais. C'est énorme, 11 points. Vous imaginez, à la fin, pour un mana, j'ai 11 points. Mais vous voyez, c'est pas évident, parce que là, il fallait vraiment réfléchir à quelle sortie on, a envi on, a envi on avait envie de, de faire, entre guillemets, avec euh, cette Moon Girl, ce Wong, métier qui, qui était, pardon, difficilement jouable. Les deux pouvaient pas être joués, vu qu'on avait Zabou sur T3. Enfin, vous voyez, ça cassait un peu notre curve. Donc, c'était assez intéressant. Euh, Est-ce qu'on Wood Est-ce qu'on Iceman Iceman pour commencer Iceman est une bonne carte dans... Contre Chouris 0 Si ça chope Chouris Ça casse sa combo Si ça chope crâne, Ça casse sa combo Enfin vous voyez Carte très importante Carte très très importante Le, Le petit Iceman Dans la méta c'est très très cool hein, Franchement C'est vraiment une très bonne carte anti que Lui c'est un deck de curve Avec T4, T5, T6 Bon la Titania l'Iceman Qui peut nous Non ça va C'était les bonbons J'allais dire Mais ça va Écoutez, on a une belle sortie. Euh, on va juste Bishop au mid. Ça fait des points. Avec le Mysterio. Le Lézard. On va Wong à droite. Alors, faut faire attention parce que lui, il joue Cosmo dans son deck. mais. quand même Wong à droite. Pourri, pourri, ça peut faire des, de la magie. J'arriverai pas à choper lui. Si je fais ça et ça, je vais choper les trois et j'arriverai pas à le choper. Mais c'est pas très grave en vrai. Je pense que je vais juste serra et faire un, un gros gros tour à la fin. Serra à gauche. Justement, j'équilibre les points. Donc là, il y a cette grosse fiole qui, qui tombe. Et derrière, il y a un Tasmaster. Et on fait des points, on fait des points. Je ne sais pas si ça va suffire, mais... Ça va peut-être être un peu limite. Le Mysterio, ou peut-être... Comme ça. En fait, j'ai vraiment envie de booster à fond à gauche. Après, est-ce que ça suffira Je crois que ça suffira pas. Pour gagner à droite, non Au mid, je veux dire. Dans ce cas-là, ce serait ça. Ça. Ça. Ça. Bon, je pense qu'on perd, là. Je pense qu'on perd. Mais... Bon, ça dépend s'il fait une bêtise Bon là on sait hein, Il a beaucoup au mid Est-ce qu'on arrive à le battre au mid Je pense pas En fait on aurait presque eu... Je crois que j'ai fait une connerie en vrai Je viens de me rendre compte Je crois que j'ai fait une bêtise En fait je gagne cette game Mais j'ai joué straight forward Alors je dois réfléchir Ouais désolé Là c'est ma faute Vous voyez en fait Mon hit monkey, Je dois le mettre au mid oh, Il a à 20 le gars En fait mon hit monkey, Je dois le mettre au Parce que vous voyez J'ai 21 mon Hitmonkey il est 10 Je sais qu'à droite je vais gagner Je sais qu'il ne va pas aller à droite Je sais qu'il s'attend à Hitmonkey à droite Donc en fait là le play il est entre guillemets assez simple J'ai juste à faire Hitmonkey au mid Et dans tous les cas à droite Il va pas y aller Donc euh, juste peut-être qu'à droite je mets une créature avant À droite pour que l'Ironers puisse choper un peu à droite Vous voyez par exemple Bah là elle pouvait hein, dans l'absolu mais, mais je pense que limite le mystérieux je le mets à droite Mais en fait mon Hitmonkey me fait gagner le mid non, je pense que je vais laisser le gros mystérieux, mais vous voyez ce que je veux dire Là, en fait, cette game, bon, là, c'est moi qui perds, Mais on voit le spot et on voit les points. Hein. 16, 21, 22. Et la sortie n'est pas exceptionnelle. On n'a pas pu jouer out dans la curve. Mais vous voyez, 16, 21, 22. C'est énorme. Hein et là, on gagne. Là, on gagne, mais bon, voilà. Et erreur... Euh, là, là vraiment, c'est le fameux... Le, le, le play strike forward qu'il ne faut pas faire. Et c'est ça qui est intéressant avec les lieux. C'est chaque, chaque tour, il faut réétudier ré tous les plays. Réétudier tous les spots et Enfin euh, le spot Le nouveau spot finalement Qui s'offre à nous Et pas se dire Bah non bon, euh, j'ai l'habitude de faire ça Et je fais ça Là vous voyez c'était vraiment une bêtise Et j'ai même pas réfléchi C'est au moment où j'ai Entre guillemets Cliqué sur terminer le tour Je me suis dit mais c'est con C'est con parce que cette gamme Elle est facile à gagner en plus Bon bref tant pis pour moi Ça m'apprendra Mais euh, vous voyez c'est important de bah, D'être concentré quoi Et là finalement j'ai été concentré Mais plus sur mon mon gameplay que sur vraiment l'interaction entre tous les deux. Parce que finalement, si je réfléchis mon adversaire par rapport à moi, bah le play il est finalement relativement évident, je trouve. Bref, tant pis. Ça m'apprendra. Rock slide, un peu chiant, mais on a déjà une belle main. Bah, on a double Hitmonkey, l'Ironer. il nous faut juste un petit Wong, et c'est la, fin... la fin du monde, j'allais dire. Ouais, c'est un peu ça. Bon, lui, il joue la version avec Bast. Euh... Après, il joue du Rock Slide, donc euh, peut-être que c'est pas forcément une version Hitmonkey. Le Bishop est assez intéressant. Bishop Mysterio. Je me bloque un peu ici, mais. Alors Sur le dernier tour, je ferai Mysterio, Hitmonkey, Hitmonkey. Le Bishop, c'est mieux qu'Iron ou pas Je pense que c'est mieux Iron Earth, moi. Je pense que c'est mieux Iron Earth en vrai. Sachant qu'à gauche, j'aurais déjà beaucoup de points. Après, j'aurais pu Bishop à droite. Je pense que j'aime bien l'Iron Ouais, au mid, c'est cool d'avoir 10. Donc, Mysterio qui proc. Il n'aura pas son effet, mais c'est 4 points quand même. Donc là, euh, plutôt intéressant. Donc, si on a un Mysterio... Donc là, le Hitmonkey, il faut compter. Mais en gros, on va faire Mysterio, Hitmonkey. Ça va faire 4. 4 créas. Donc, lui, il va prendre 8. Donc, c'est bon. Ça à 12. Je pense que c'est bon, bon hein, si je fais ça et ça. Ah non il y a une carte qui n'est pas jouée. Donc peut-être que c'est ici. Là, là. Et en vrai là. J'ai l'impression que je bourrine un peu trop à gauche, mais... Bon, de toute façon, là, c'est trop compliqué. Mais je pense que c'était ça le play. Bon, au mid, j'ai de l'avance. Hein. J'ai 6 d'avance. Là, je rajoute. Donc 1, 2, 3. Donc je rajoute 6. Donc j'ai... J'ai 6 plus 6, j'ai 12 d'avance. Il n'y a pas de cartes qui font 12 dans le jeu. Il enfin, y a Mysterio, mais. Ou Death, mais vous voyez ce que je veux dire. Et au moins à gauche, si jamais il décide de passer, il peut gagner, même, même avec le Sunspot. Donc euh, je pense que c'était le play le plus intéressant. Écoutez, on va en faire une petite dernière. Euh, mais vraiment, voilà, foncez. Franchement, cette liste, elle est géniale à jouer. Hyper intéressante. Extrêmement surprenante. Parce que c'est vrai que de base, moi j'avoue que j'y avais pas pensé. Hein. J'ai créé plein plein de decks Hitmonkey. Mais. Je voulais jouer soit Moon Girl, Hit Monkey avec She hulk soit une version un peu avec Falcon Bast et tout. Et finalement, bah ça paraît pas intuitif de jouer Wong avec aussi peu entre guillemets, de cartes riville et Moon Girl uniquement entre guillemets pour Hit Monkey. Mais en fait, quand on joue le deck, on se rend compte que le deck est stable. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on a l'impression que on est trop dépendant du Hit Monkey dans le deck et, et entre guillemets trop dépendant de Wong Moon Girl. Et en fait, bah, on joue, on joue et on je vais snap, je pense que ma main est vraiment très intéressante. Bon, en fait, il y a une vraie stabilité qui se dégage du deck. Donc là, on a un joli Moon Girl. Voilà. Ah. Ouais, hein. ouais. On a un joli Moon Girl euh, avec double double Hit Monkey. Double démon Après il peut jouer la version Death, faut faire attention Thanos Death c'est pas mal joué en ce moment Donc là on va partir en mode Wongo mid Démon à droite Ouais, démon à droite. Je ne peux pas le laisser piocher. En fait, moi, je m'en fous de piocher. Je veux juste que lui ne pioche pas. Vous voyez Donc, c'est pour ça que je démon à droite. Pour vraiment lui dire, « mec, tu piocheras pas sur la Asgard. Moi, je m'en fous. De toute façon, j'ai un overdraw, mais ça ne change rien. Mais c'est vraiment toi que tu ne piocheras pas. Donc là, on va devoir faire euh, Serra ici. On, on, on, on ne se bloque pas à droite. important. Hein, toujours avoir... Bon, ça, c'est la règle du jeu. Hein, c'est toujours avoir... Ne pas se bloquer, c'est pour ça que le raft c'est un peu bâtard comme lieu Parce que t'as une grosse carte qui coûte 6 Mais en fait t'as perdu un lieu T'as dit à l'adversaire, bah sur mon lieu, je sais pas, j'ai 8, 9, 10, 11 points Donc si tu fais 12, t'auras gagné Après il y a toujours des moyens de trickser. S'il y a un sunspot, ça peut faire peur Il peut y avoir des blue marvel, des choses comme ça Mais, ou des déplacements évidemment Mais voilà, les, les... quand tu te bloques sur une ligne C'est pour ça qu'octopus c'est une carte très intéressante Ok et là maintenant bah, c'est la magie hein, En espérant qu'il ne partent pas Chop Mysterio Le gros Hitmonkey qui fait gagner au mid Il n'y a pas besoin de faire plus Démon à droite Et démon à gauche Enfin euh, Hitmonkey à, Et euh, bah, ici on peut jouer wasp un mystérieux, mais c'est la même chose. Techniquement, c'est la même chose. Un Wasp, ça a plus de puissance avec Washington District. Écoutez, ça me paraît pas mal. Hein en espérant qu'il parte pas, et vous allez voir un million de points de sortir là. Après, je peux prendre. Euh... Non, j'allais dire je peux prendre Killmonger, mais. part pas, par pas. Montre-nous, montre-nous Please. Jon Snow. John Snow, c'est un enfoiré. <rire> Jon Snow, c'est une enflure. Il va partir. Yes. Bon, sympa. Hein Après, il se dit peut-être qu'il y a moyen. mais Bon, il s'est trompé sur son Dr. Boom. Il doit le mettre à gauche pour que... Il est magnifique, son en noir et blanc. Comme ça, lui, il n'a pas de... Il n'a pas d'effet. Donc, il aurait pris plus 3. Ouais, la et vous voyez la violence Vous voyez, le Hit Monkey voit les cartes qui... Ont été joués après. Ça, c'est très important. C'est comme Wallsbane. Hein. Vous pouvez faire Wallsbane, créa, créa. La Wallsbane, elle voit les cartes derrière. vous voyez. Il n'y a pas besoin de la jouer en dernière, euh, en dernier, dernière position. Quoi. Ça, c'est important. Voilà. Un deck, le genre de deck qui fait 30, 18, 14. Quoi, et, euh, et puis, il n'y a pas beaucoup de decks qui peuvent faire ça. Hein. Même un deck, comme, euh, euh, un deck comme Shuri Zero, il ne fait pas autant de points sur 3 lignes. Hein. Donc, euh, voilà. Très très cool. Un deck vraiment merveilleux. Super win rate. Si vous snappez bien, super average cube. Parce qu'il y a ce côté surprenant. J'ai beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de crédit. 900, c'est énorme. <rire> Donc, on va crafter. J'aimerais bien avoir le Blue Marvel en noir et blanc. Ou oh non, je peux pas, je suis trop loin. J'ai eu mon Chang-Chi en noir et blanc, accessoirement. Vous pouvez applaudir. Euh. Non. Je vais pas euh, ouvrir les crédits. Non, si. J'allais dire, j'attends demain. Mais là, vous allez m'insulter. Non, je vais les ouvrir maintenant. Ben, la vidéo est un peu longue. Mais si, si je vous dis, on attend demain pour ouvrir les crédits. Vous allez me dire, non, mais c'est bon là. Puis je, euh, je me désabonne et je vais te traquer tel un Ourukai. Et vous aurez raison. En vrai, traquer tel un c'est toujours très intéressant. Euh, moi, je veux améliorer. les. Je veux mon bishop en noir et blanc. On est d'accord. Hein ouais. Je veux mon bishop en noir et blanc. Je l'ai pas encore. Vu que je suis un garçon capricieux. Je veux mon bishop en noir et blanc. J'ai mon Angel, j'ai mon... Et je vais bientôt avoir tout le Serra Control en noir et blanc. <rire> j'ai ma Chavez en noir et blanc. Va falloir que je rentre Chavez dans Serra Control, ça va être un peu nul, mais... Mais c'est noir et blanc. Allez, on ouvre une carte ou pas 300 jetons, c'est plaisir. Il reste 300 points. Après la Moon Girl, on... Ouais. là on n'est pas dans les 300. Liceman en noir et blanc, pourquoi pas, un de ces quatre. Le noir et blanc, c'est à partir de la quatrième itération, je crois. On a 25%, un truc comme ça. Bref, sur ce, merci à tous, je vous embrasse fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde